À 40 ans, Tamara aurait pu choisir de, je sais pas moi, se la couler douce, faire le même job jusqu'à la retraite, tranquille... Eh ben non, Tamara, elle a encore la niaque. Et elle a vraiment envie de monter en compétences et en responsabilité. Mais elle est toujours stoppée dans son élan. Vous avez quoi comme diplôme mm, Pas assez diplômé. Montrez-moi votre diplôme. Bon, ça énerve un peu Tamara, du coup, elle a déprimé au début, et puis elle a re l'agnac. la gnaque. là, Tamara. Elle en a parlé à Maël, sa responsable formation qui lui a dit qu'elle pouvait encore très bien, avec ses acquis, passer un diplôme. Et ce, malgré son âge. Euh, quoi mon âge Et quand Maël a sorti le catalogue des formations diplômantes Segos, ça a fait tilt chez Tamara. Ah bon Ils font des formations diplômantes chez Segos Elle a regardé ça de plus près, et en voyant le nom des écoles partenaires de Segos, elle a un peu eu des étoiles dans les yeux Tamara. Alors, elle s'est lancée. Wow bon, il a fallu d'abord s'occuper de monter son dossier, mais son conseiller Segos l'a accompagnée dès le début et jusqu'à la rentrée. Alors c'est sûr, ça a été intense pendant un an. Mais Tamara a réussi à mener de front sa formation, son job et sa vie de famille. Ses profs, c'était du top niveau. Alors combiné à l'expérience terrain des consultants Segos, c'était exactement ce qu'il fallait à Tamara pour faire un vrai saut de compétences. Et en plus, elle s'est fait de nombreux amis. Son profil LinkedIn a explosé. Et quand Tamara a eu son diplôme... Elle s'est sentie remontée à bloc, trop fière d'avoir le nom d'une grande école accrochée à son CV. Maintenant, elle s'éclate dans son job. Et en plus, elle est mieux payée. D'ailleurs, elle a offert le champagne à son conseiller Ségos, mais ça, c'est pas obligé. <rire> Bref, une nouvelle vie vous attend grâce aux formations diplômantes Ségos.